Bonjour Ariane Joris. Bonjour Hamid. Alors, vous êtes la responsable de la stratégie patrimoniale, la planification patrimoniale au sein de la Banque de Groove Petercam. Et si je vous vois aujourd'hui, c'est parce qu'on parle beaucoup de fiscalité en ces, ces temps-ci, notamment dans la presse quotidienne, la presse économique, et on parle beaucoup d'une certaine casse-route, hein, donc littéralement la route du fromage, voire même certains parlent ou évoquent une route du chocolat. De quoi s'agit-il en fait Ariane Alors, c'est une très bonne question. Peut-être que je vais revenir vraiment au commencement d'abord Revenir sur la planification successorale. C'est quoi le but premier finalement d'une planification C'est de transmettre son patrimoine aux personnes qu'on souhaite, et on n'est pas belge pour rien, à moindre coût. Évidemment. Et dans ce cadre-là, la technique par excellence, c'est la donation. Euh, la donation, c'est quoi C'est transmettre à titre gratuit, donc sans contrepartie, une partie de son patrimoine. Une donation ne peut en principe être consentie que par acte authentique. Justement pour vérifier notamment que la personne sait ce qu'elle fait. Mais c'est tout. Un acte authentique, on ne dit pas devant un notaire belge ou étranger. Alors justement, pourquoi passer devant, enfin ce que font un certain nombre de Belges, pourquoi passer devant un notaire étranger, notamment néerlandais Alors j'imagine que ça concerne essentiellement plutôt nos compatriotes du nord du pays ou pas que Pas que, pas du tout même. De nombreux Belges allaient consentir des donations devant un notaire étranger, notamment les Pays-Bas. C'est parce qu'en Belgique, et là on va vers une autre disposition, le Code des droits d'enregistrement prévoit que tout acte passé devant un notaire belge doit être enregistré. Et si cet acte porte sur une donation d'avoir mobilier, c'est quoi du mobilier C'est euh, des tableaux, de l'or, de l'argent, oui. du cash, des actions de société, des bijoux, euh, des bijoux et autres. Il euh, y a des droits de donation qui sont dus. Et ces droits de donation ont depuis maintenant presque 15 ans été réduits en ligne directe, en Flandre et à Bruxelles, on parle de 3%. En Wallonie, 3,3%. Et entre des personnes tierces, en Wallonie, on a 5,5% de taux de droits de donation. Et euh, en Flandre et à Bruxelles, de 7%. Ce ne sont pas des taux très élevés. Non, ce ne sont pas des taux très élevés. Il y avait des taux, il y a plus de 15 ans, on était avec les mêmes taux que les droits de succession. Donc 30% à partir de 500 000 euros. Et ces taux ont vraiment diminué. Mais ces taux n'étaient dus que si on passait devant un notaire Belge. Traduction Pays-Bas zéro. Traduction Pays-Bas zéro. Et donc, les Belges choisissaient cette voie, d'où le fait qu'on parle de la route du fromage, la casse-route pour aller faire des donations et éviter ces droits. La contrepartie, c'est qu'il fallait ou qu'il faut survivre plus de trois ans. Sinon, il y a des droits de succession qui sont dus en, sur les biens donnés en cas de décès du donateur dans les trois ans de la donation. Alors, si on est là aujourd'hui, c'est justement parce que le gouvernement a décidé de mettre fin à cet échappatoire tout à fait légal. C'est pour quelle raison C'est parce qu'ils ont besoin d'argent pour financer euh, les dégâts du Covid Alors, ça n'a pas été formulé comme tel dans, dans, dans la proposition euh, de loi. C'est sûr que le gouvernement a besoin d'argent et en particulier dans cette crise. Maintenant, si on, on remonte un peu euh, à je vais en dire, plusieurs années en arrière, on se dit peut-être que c'est la dernière étape de quelque chose qui a été pensé depuis plusieurs années, puisque en 2004, 2005 et 2006, d'abord la Flandre, puis Bruxelles, puis la Wallonie, ont réduit considérablement ces droits de donation, puisqu'on passait de 30 à 3%, c'est quand même non négligeable, entre tiers de 80 même à 7%, donc une grande réduction, et même un taux de 0% pour les entreprises familiales, moyennant certaines conditions. Et donc finalement, on avait réduit ces taux, mais il y avait encore moyen de les contourner. Et, euh, et donc maintenant, finalement, on met fin à, à ce contournement possible et donc finalement donner le plein effet à ces dispositions qui avaient déjà été prises il y a, il y a plusieurs années. Alors imaginons un cas fictif que je décide de ne pas enregistrer. Qu'est-ce qui se passe Alors euh, maintenant, avec cette nouvelle loi euh, qui vient d'entrer en vigueur, puisque cette loi a été votée euh, euh, la semaine dernière et elle prévoit la date d'entrée en vigueur euh, ce 15 décembre. Donc maintenant, les parties ont l'obligation, si elles vont faire cette donation devant un notaire étranger, donc elles peuvent toujours le faire, mais si elles font une donation d'avoir mobilier, on ne parle pas de l'immobilier, on parle toujours bien du mobilier, elles vont avoir l'obligation d'enregistrer cette donation en Belgique et donc de payer les droits. Elles doivent le faire dans les quatre mois. Et si elles ne le font pas, il y aura une amende qui sera due égal au droit éludés. Toutefois, le receveur peut revoir cette amende et la diminuer jusqu'à un minimum de 10 et un maximum de 50 Mais donc, voilà, si on échappe, on paye plus. Alors, question 1 000 euros ou 1 million d'euros, c'est selon les cas. Euh, Quid, est-ce que je peux encore faire une donation, mais sans passer par un notaire et donc sans devoir payer des droits d'enregistrement C'est une bonne question. Je disais tout au début, euh, que l'acte de donation n'était pas un acte anodin et que et le législateur a vraiment voulu renforcer euh, la protection du donateur et que donc il fallait en principe toujours un acte authentique. Il y a une exception fondamentale à ce principe, c'est ce qu'on appelle la donation indirecte. et Par exemple, le virement bancaire ou le don manuel. C'est quoi en fait C'est un acte neutre. C'est par exemple, je fais un virement euh, à ma fille, ça peut être à titre de remboursement d'un prêt, ça peut être en avance de quelque chose, mais ça pourrait aussi être à titre de donation. Et en fait, après ce virement, j'avais l'intention déjà que ce soit une donation au moment où je l'ai fait, mais juste après, ma fille et moi, on va qualifier ce transfert de donation et on va dans un document confirmer que le transfert que je lui ai fait a été fait à titre de donation et elle va l'accepter. Et donc, c'est une manière de, de consentir une donation sans devoir passer devant un notaire. Et ça, c'est par virement bancaire Par, par exemple. virement bancaire, par exemple. Attention, si on fait ce don manuel ou ce virement bancaire, ce, cette donation bancaire, il y a quand même d'autres conséquences. Ça n'offre pas la même protection qu'un acte authentique en termes de, de, de traçabilité et de, et de euh, documentation de la donation en tant que telle. Ça veut dire que si elle n'est pas présentée volontairement à l'enregistrement, ben, ça veut dire aussi qu'il n'y aura pas de droit de donation dû, mais qu'il faut survivre plus de trois ans pour éviter les droits de succession. Et puis, comme je l'ai dit, on s'est préparé prêt à prévoir toutes les modalités et surtout pas le faire pour tout type de bien, et notamment... Euh, pour les entreprises familiales ou pour les sociétés familiales, on ne sait pas euh, si elles sont détenues dans un registre, action nominative, on ne saura pas à les transmettre par virement bancaire. Alors dernière question rapidement Ariane, est-ce qu'on peut imaginer que ce changement législatif va inciter ou favoriser les donations d'entreprises familiales Alors certainement, euh, en fait les trois régions maintenant euh, aux alentours de l'année 2012 avaient euh, mis en place ce taux pour les entreprises familiales exceptionnel de 0%. Mais moyennant certaines conditions. Il fallait une réelle activité. Enfin, il faut une réelle activité. Il faut détenir un pourcentage minimum dans l'entreprise. Il faut maintenir euh, le personnel et autres. Il y a différentes conditions pour obtenir cette taux de 0%. Et donc, on pourra continuer à transmettre à 0% devant notre air belge, moyennant le respect de certaines conditions. Merci Ariane pour ces explications. Merci à vous, amis Et à très bientôt. À bientôt.